Je suis à l'Alpe du est avec ben, mon vélo de route, le gravel, donc on va voir si je peux déjà arriver en haut et combien de temps je vais pouvoir mettre, sachant que le record je crois actuel de la montée c'est Marco Pantani, doit l'avoir vers les 37 minutes. J'ai mis mon cuissard, j'ai pas encore rasé les jambes, si je m'y mets vraiment je me raserai les jambes, d'ailleurs est-ce que vous savez pourquoi les cyclistes sur route se rasent les jambes Petite question Marquez dans les commentaires, on va voir si vous savez vraiment pourquoi les cyclistes se rasent les jambes Bon bah écoutez, allez, je suis tout seul pour cette montée, donc je me mets en caméra embarquée Gant du Tour de France, hein. là on a un petit échauffement, une petite partie de plat Avant d'attaquer la vraie montée, on mettra le chronomètre en bas Ferrari, ouais ça va plus vite avec la Ferrari hein. On arrive au pied de la montée Alors départ officiel du chrono ici, du coup bah moi je vais lancer mon chronomètre Start, allez c'est parti Première montée, 8% déjà, 8% de pente on va y aller tranquille là, je pense qu'on est parti pour un bon petit moment. On va essayer de trouver son rythme. Il y a déjà des gens devant, on va essayer de les doubler petit à petit. Allez ouais, courage les gars. Ouais, merci. on est presque arrivé. Presque arrivé ouais. ouais bon. Premier virage sur 21. On est à 800 mètres d'altitude. Le soleil commence à arriver là. Ah, oh, le petit bol d'air frais. Merci le petit camion. Oh, ça pue. Paul David. Elle eh, vue. Regardez la vue. Mamamam. Allez, courage les gars. Courage. Virage 18. Allez, virage 17. C'est blindé de voiture On se fait frôler par les voitures. La descente va être chaude à mon avis. Allez, je vois deux riders devant là. On va aller les chercher. Brasil Non, pas Ah, good J'ai rien compris d'où il venait. En tout cas, il avait un. Maillot, Brésil, Alpe d'Huez, 10 km. On a un petit plat qui fait plaisir là. Enfin, un faux plat. Le plat ici ça n'existe pas. Bon tout cas, on peut faire tourner les jambes. Nouveau rider devant. Aller chercher. 15e virage. 980 mètres d'altitude. Un petit plat qui fait plaisir ici pour relancer avant une bonne montée. Commence déjà à tirer sur les jambes. Hein. 2 de front, forcément les voitures elles galèrent à doubler enfin, en vélo de route, c'est le genre de truc qu'il faut éviter de faire. Ça me veux de faire shooter. Oh, il y a un tandem devant, on va aller voir le tandem et on arrive au 14e virage. Vous l'avez compris, hein, les chiffres là ils sont dégressifs. Le prochain sera le 13, Ok il me reste encore 13 virages à passer. Je vais avoir une course parce qu'ils ont tous des dossards, des plaques de cadre. Je vais avoir une course ce matin très tôt, la montée, et la descente de la Côte J'aurais dû la faire, j'ai du mal à me réveiller. Là bah, il doit être 11h, c'est encore bon en vrai, savoir. va. Brasil. Non Portugal. Ah, Portugal, yeah. ok. Your friend down? Yes. Yeah. Ok, good luck. Portugal, voilà. J'ai compris poisson, Rico, hein, Portugal, en fait. Bonjour. Alors, on se rapproche là-bas du tandem. Voyons voir ce que c'est que cet engin. Allez, ah, 13ème virage. Marrant. <rire> Ça pédale deux fois plus vite alors? Oh, descente, oui. Ah, oui. Mais quand même, <rire> vous avez les premières qui nous doublent. J'essaye de tenir alors. Oui. <rire> Merci, vous aussi Quel virage, 12 douzième Ça y est, j'ai arrêté de compter. C'est à dire je commence à fatiguer ça, Presque à la moitié. Onzième virage. Derrière, ça veut doubler. On va essayer de tenir la cadence. Personne ne m'a doublé encore. Je sens que ça arrive fort derrière. Bonjour. Vous voyez là-haut, là Il tout là-haut. Tout, tout, tout là-haut. Virage numéro 10. Allez, plus que 10 virages. Neuvième virage. Là, on rentre dans le raid. Allez, courage. C'est la voiture. Allez plus que 8 virages et on a 1345 mètres d'altitude La remontée On a allumé, allumé le moteur Ah ouais ça y est le moteur est allumé Allez. <rire> Allez on arrive au village de Huez Je crois qu'il reste encore 4 km jusqu'en haut Avec 7 virages Est-ce que je vais réussir à redoubler le tandem Suspense Je vais tourner un peu les jambes parce que là on attaque La grosse partie Il Faut aller jusqu'au chalet que vous voyez tout en haut Et on attaque une partie à 11-12% la plus dure On se garde un peu d'énergie C'est pas pour moi, j'ai pas fan excès de vitesse hein. Allez, plus que 6 virages, on a 1480 mètres, on a la pause photo là. Je te fais un wheeling attends T'es prêt Allez C'est dans la boîte Cinquième virage, plus que 5. Oh la flingue ce wheeling C'était le truc de trop ça. Quatrième virage, plus que 4, allez. Ça va pas me faire gagner du temps, mais faut que je pisse là. On peut plus. Hop, c'est reparti, plus que 3 virages. Plus que 3. Allez, c'est les 3 plus durs, Regardez jusqu'où faut aller. Énormément de dénivelé. On va y arriver. Plus que 2 virages. Allez, 1, virage 1, c'est le dernier. Allez, allez, dernière ligne droite. c'est ce une finale. Pour se faire mal, ah il aime la souffrance. Ah. Allez, on le finish. <rires> Bravo. Bravo. Allez, on fait le job jusqu'au bout. Virage 0. On va aller vraiment jusqu'en haut de l'Alpe d'Huez. Les vrais 21 virages de l'Alpe d'Huez, c'est arrivé à l'Alpe d'Huez. On continue de monter. Petit pump track. On va obligé de faire un tour dedans. Hein. C'est la comme ça. Bon voilà, arrivé à l'Alpe d'Huez. Euh, 1h12 pour la montée. Donc euh, plutôt content. Bon, euh, j'ai pas battu le, le record euh, du monde. Mais en tout cas je suis arrivé en haut. Et là où je suis très content, c'est qu'en vrai, je me suis fait doubler que deux fois. Et j'ai dû doubler un paquet de monde. Donc euh, voilà, plutôt cool pour euh, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire vraiment euh, beaucoup de vélos de route. Donc c'est top. Maintenant, le truc le plus fun, la descente. Et d'ailleurs, vu que j'ai un gravel, vous voyez, d'ailleurs ça n'a pas été, euh, pour vous expliquer, ça n'a pas été très simple. Euh, vu que j'ai des pneus assez larges avec des crampons, j'avais beaucoup moins de rendement qu'un vélo de route et ça se voyait. Donc ça n'a pas été un avantage pour moi, mais bon, ça l'a fait, les pneus sont quand même assez fins.